Salut à tous, c'est Devil. Je tenais à faire un petit mot au début de cette vidéo par rapport à ce qui s'est passé mercredi matin chez Charlie Hebdo. Euh, je n'ai pas trop envie de débattre sur ce sujet parce qu'on a tous déjà entendu parler et on a tous des avis différents. Mais je voulais tout de même adresser un petit message à toutes les familles concernées, vous dire que nous vous soutenons et que nous sommes tous extrêmement choqués et dégoûtés de ce qui s'est passé. Pour moi, la liberté est un droit universel et ce n'est pas deux attardés manteaux armés d'armes de guerre qui nous enlèvera cette liberté. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et un bon visionnage. Salut tout le monde, c'est Défil. On se retrouve aujourd'hui pour le clip du dimanche numéro 45, réalisé par Tips Rise, un nouveau membre qui était avant dans le rooster et Sniping, mais maintenant qui est officiellement dans la team, il pourra participer au clip du dimanche, au montage, etc. Enfin bref. Donc, le premier clip, il est sur Grind. Au balista en MME, il va commencer tout doucement par un hit marker. une collate, faire un kill, un deuxième kill, il va rusher vers le spawn et là encore un kill, un deuxième kill et un troisième kill pour la 7 feed, GG à toi mec. Et ensuite le clip fail euh, sur Red, il est en, au balista toujours en MME et il va rusher vers le bâtiment du milieu, il va faire tout d'abord un premier kill. Euh, une collate, faire un petit turn, tuer le type, et il va enchaîner avec deux kills, tout ça, broc par Otix. Donc voilà, euh, GG à toi mec. Donc sur ce, euh, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like, et évidemment de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'était Devil, portez-vous bien, et ciao tout le monde.